vivre la sorcière voilà un peu ce que je veux partager avec vous pendant ce je crois quatre jours on va parler du aujourd'hui mercredi jeudi vendredi et samedi alors ce sera un temps de prière nous allons parler de ces choses et nous allons prier de ces choses ensemble notre thème est ceci tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors, cela nous vient d'où euh, Je vais regarder l'écriture pour un peu voir ensemble d'où est-ce que nous prenons ça. Alors, notre écriture nous vient des exodes, nous vient des exodes, exode, euh, exode 22-18. C'est une écriture qui est euh, vraiment simple, qu'on a écrit facilement pour qu'on puisse passer compliqué avec ça. L'écriture nous dit simplement que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou dans d'autres cultures nous parler de euh, magiciens nous parle de euh, un chanteur toutes ces choses bizarres là mais tu ne laisses point vivre la sorcière voilà notre écriture clé qu'on va utiliser pendant ces quatre jours je crois mercredi jeudi vendredi et samedi et nous allons prier alors avec ça je veux que tu puisses savoir que nous allons prier et prier contre la sorcellerie sorcellerie nous allons Prier des prières fortes, de prières de feu, pour la délivrance contre la sorcellerie. Parce que, quel que soit le sorcier qui te dérange, quel que soit les sorcier qui dérange ta vie, je suis dans la foi, qui avec ces moments de prière, quelque chose va se passer dans ta vie, le Seigneur va te visiter, un feu va entrer dans ton corps, le Dieu vivant va te délivrer. Je suis dans la foi, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je partage ces choses avec vous. Voilà pourquoi... Je partage ces choses avec quelqu'un, que le Seigneur va se montrer, le Dieu vivant va visiter quelqu'un et la délivrance du Dieu de Jacob va se montrer dans la vie de quelqu'un. Alors, pourquoi je dis salut à toute la famille connectée? Nous sommes en train de dire, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Alors, avec ça, je dois commencer avec l'idée d'expliquer un peu. Je dis shalom à la flamme, flamme éternelle ma fille, sois bénie là où tu es, partagez. Tatiana, sois béni. Quand tu te connectes, partage aussi pour que quelqu'un d'autre puisse se joindre avec nous. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous allons voir ceci et nous allons prier. Nous allons sauter directement. Alors, ne, ne, ne, ne sois pas confus dès qu'on saute dans la prière. Parce que nous sommes en ça, c'est un thème de prière. c'est n'est pas, pas un thème où on va expliquer beaucoup, parler beaucoup. Non. On va prier. On va prier ensemble. Enfin, que notre Dieu puisse se révéler dans la vie de quelqu'un, notre Dieu puisse délivrer la vie de quelqu'un. Je dis shalom à ma sœur Christelle. Sois béni Christelle là où tu es, que le Seigneur, notre Dieu, continue à augmenter de bonnes choses dans ta vie. Yes, mes bien-aimés. Nous sommes en train de voir que le culture de la Bible nous dit que tu ne laisses pas vivre la sorcière. Tu ne vas pas la laisser vivre. Tu ne vas pas la laisser vivre. Ça veut dire quoi Nous d'abord, d'abord, nous devons souligner que on ne parle pas de la sorcière comme une personne, mais d'abord on parle de l'esprit. C'est l'esprit sorcellerie. Il y a un mauvais esprit qu'on appelle la sorcellerie, un démon de la sorcellerie. Ces démons-là, ils travaillent et fait beaucoup de mauvaises choses dans la vie de beaucoup de gens. Alors, qu est quelle est la différence entre les démons démons? Quand nous parlons, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est cet esprit sorcellerie que nous sommes en train de parler. Nous, nous parlons, parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. On attaque pas les gens, on n'attaque pas les personnes. Que quelqu'un est dans la rue, toi, tu viens attaquer cette personne pour taper, dire que non, tu es sorcier, je, je viens régler ton compte. Non, nous ne parlons pas de ça. Mais nous parlons de l'esprit. Alors, si un mauvais esprit... Si l'esprit de la sorcellerie dérange ta vie avec Dieu, tu as le droit de te tenir debout et de prier. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de dégager un feu. Et ce feu-là va brûler les démons sorciers. Il y a un démon qu'on appelle sorcier. Il y a un démon de la sorcellerie. Alors, quand les démons de la sorcellerie entre dans la vie de quelqu'un, le gens, maintenant, ce sont le gens. Les gens, ça peut être n'importe qui. Les gens de nos de nos familles qui sont envoûtés par ces démons-là. Le démon sorcier entre en lui. Je dis shalom à mon frère Casmir. Sois béni là où tu es. Que le Seigneur continue à te bénir. Sois béni à Fanny, là où tu es. Que notre Dieu continue à te bénir. Mes, mes bien aimés quand vous, vous connaissez. Et de nous aussi à partager le vidéo. Et Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà. Maintenant, quand ces démons sorciers entrent dans la vie d'une personne, ces démons-là envoûtent la personne, enfin que la personne commence à faire le travail pour lui. C'est un démon qui entre dans une personne pour que la personne maintenant commence à attaquer les autres en utilisant ces démons-là sorciers. Maintenant, parce que la personne est envoûtée. Il y a personne qui veut être sorcier, mais ils sont envoûtés et c'est poussé par les envoûtements qu'ils sont en train de partir faire des mauvaises choses. Maintenant, nous, la Bible nous dit que tu ne laisseras point vivre la sorcière. Alors, on vient avec le nom de Jésus pour commander un feu dans tous les sorciers qui viennent déranger nos vies. On vient avec un feu pour brûler tous les sorciers, ce soir, pendant que tu es en train de me regarder, je suis en train de commander déjà un feu, un feu, un feu, un feu, contre tous les sorciers qui dérangent ta vie, tous les sorciers qui viennent envoûter ta vie, tous les sorciers qui viennent te déranger. Je le brûle par le feu du Seigneur. Je le brûle. Parce que quand la Bible... Ça, c'est le commandement de Dieu. Dieu nous dit, tu ne laisses à point vivre l'esprit, de la sorcellerie. Tu ne vas pas laisser vivre. Pourquoi? Parce que si tu laisses vivre cet esprit, cet esprit va continuer à te faire du mal. Si tu laisses vivre cet esprit, cet esprit va continuer à t'envoûter. Si tu laisses vivre cet esprit, cet esprit va continuer à te bloquer. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est un démon qui vient dans ta vie pour bloquer ta vie. C'est la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchancellement. C'est un démon qui vient pour te combattre. Tu veux avancer dans la vie. Le démon là veulent que non, tu ne puisses pas avancer. Tu veux monter. Le démon là dit que non, non, tu ne vas pas monter. Tu veux avancer. Le démon dit que tu ne vas pas avancer. Je dis à quelqu'un qui me regarde ce soir. Un feu de Dieu va sortir. Un feu de Dieu va sortir. Et brûler. Tous ces démons des sorcelleries qui veulent bloquer ton avancement. Les démons qui viennent combattre ta destinée de gloire. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de regarder, j'envoie un feu, j'envoie un feu, j'envoie un feu, j'envoie un feu au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de suivre les commandements de Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël qui nous dit. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est Dieu qui dit ça. Mais là, si toi tu laisses vivre la sorcière, c'est ta faute. Oui, c'est quoi la, la sorcellerie Ce sont des démons qui entrent, qui utilisent les gens de ta famille, les gens qui sont proches de toi pour bloquer ta vie. Alors la sorcellerie, elle est donc d'abord, il y a un démon qu'on appelle Satan. C'est un démon qui est partout sur la terre. Il y a des démons qui travaillent avec Satan. Ce sont des démons qui circulent partout sur la terre. Alors, il ne faut, faut pas dire que non la sorcellerie, c'est quelque chose dans les villages d'Afrique. Ou la sorcellerie, c'est quelque chose dans le euh, l'Amérique latine. Non, non, non, non, non. non. Là, il y a, dans tout le pays du monde, il y a des démons. Dans tout le pays du monde, il y a les sorciers. Alors, il y a des sorciers qui sont gentils avec des cravates. Il y a des sorciers qui s'habillent en sac. Mais tous, ce sont des mauvais esprits qui veulent manger ta vie. Tous, ce sont des mauvais esprits qui veulent manger ta vie. Esprits qui veulent manger... Alors, c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un... Je suis en train de dire à quelqu'un que la puissance de Dieu... Que la puissance de Dieu veut entrer dans ta vie et brûler. Dans la puissance de Dieu veut... Dieu veut te visiter chaque jour avec sa puissance... Dieu veut entrer dans ta vie avec sa puissance. Alors, tous ceux qui veulent te bloquer, Dieu veut le manger avec son feu. Alors, les commandements de Dieu est ceci. Tu ne laisseras point vivre la sorcellerie, les sorciers, la sorcière, les démons sorciers. Pourquoi? Parce que si tu le laisses, il va continuer à faire des mauvaises choses contre toi. Il y a des combats dans ta vie tu as été amené par des sorciers. Alors, ils ont amené ces combats contre toi. Si toi, tu ne termines pas, si toi, tu ne termines pas avec ces démons-là, tu vas passer les combats à tes enfants. Si tu ne termines pas avec ces démons-là, tu laisses les combats pour tes enfants. Voilà pourquoi, là où tu es, c'est soit tu vas dire « Oh mon Dieu !» Que tous les sorciers contre ma vie brûlent au nom de Jésus. Tous les sorciers contre ma vie brûlent au nom de Jésus. Tous les sorciers contre ma vie brûlent. Les sorciers qui se sont opposés à ta destinée depuis que tu étais bébé. Aujourd'hui, qu'un feu le brûle. Qu'un feu le brûle. Qu'un feu le brûle par le nom puissant de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes en train de lire Exode 22, 18 tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est la Bible. La Bible reconnaît qu'il y a des sorciers. La Bible reconnaît. Alors, c'est quoi la différence entre les sorciers et les autres démons? C'est quoi la différence? C'est que les, la, les autres démons, ils ont besoin de beaucoup de travail. Quand les démons de meurtre viennent contre toi, tu peux voir, tu dis que non, ça c'est les démons de meurtre. Quand les démons de suicide viennent, tu peux voir que c'est les démons de suicide. Mais quand les démons de la sorcellerie viennent, c'est difficile de le voir. C'est difficile. Pourquoi Parce que la sorcellerie, c'est la maman des démons. La sorcellerie, c'est un démon qui entre pour prendre tout un pays. Alors, la sorcellerie elle peut venir sur le roi d'un pays, et le roi est envoûté, et le roi donne la sorcellerie à tout son pays. Quand on vous dit qu'à Babylone, il y avait des jours où le roi disait qu'aujourd'hui on va s'incliner devant un morceau de bois, aujourd'hui on va faire ceci. C'était, c'est la sorcellerie, c'est que le roi est devenu sorcier, il veut envoûter tout le monde. Et la sorcellerie, elle peut te taper sans savoir qu'est-ce qui t'a tapé. C'est pourquoi la sorcellerie, est toujours représenté par un serpent. C'est pourquoi la sorcellerie est représentée par un serpent. Pourquoi Le serpent est un animal. Quand il vient te mordre, tu ne sauras pas qu'est-ce qui s'est passé. Le serpent, c'est l'un le seul animal qui peut venir te tuer et tu meurs et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a tué. Quand une voiture vient te tuer, la voiture te tape. Quand tu meurs, tu parles avant et te demandes comment tu es mort. Tu peux expliquer. Un gros camion est venu contre moi, le camion m'a écrasé. Mais quand c'est le serpent, tu, tu, un moment, tu es en train de courir, le, le serpent te pique directement, le moment qui suit, tu meurs. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a tué. Voilà pourquoi, quand Satan est venu dans, dans le jardin, il est venu comme un serpent. Il est venu utiliser, montrer la puissance de la sorcellerie. Il est venu comme un sorcier pour envoûter Eve. Oui! la fille Ève Dieu l'avait dit tu ne vas pas manger le fruit mais quand Satan est venu comme un sorcier il est venu utiliser l'envoûtement l'envoûtement spirituel l'envoûtement est entré dans le cerveau d'Ève Ève quand elle a mangé le fruit, elle savait même pas qu'elle était en train de manger le fruit que Dieu avait interdit. Pourquoi? Parce que les serpents étaient passés par là, le serpent l'avait envoûté et, et avec ça, elle s'est retrouvée morte. J'ai dit à quelqu'un, tous les envoûtements de la sorcellerie sur ton cerveau, que ça brûle maintenant au nom de Jésus. Que ça brûle, mais ta, pendant que tu es en train de me regarder ce soir, je commande tous les sorciers contre toi de brûler. J'ai broqué, kakouké, tabac, comme un prophète de Dieu. Pendant que tu es en train de regarder cette parole, cette parole, elle sort avec le feu. Cette parole, elle sort avec le feu. Les sorciers qui sont venus bloquer ta vie doivent brûler. Les sorciers qui sont venus bloquer tous les serpents. Oui, toi, avec un serpent dans ton ventre qui bouge à gauche, qui bouge à droite, qui bouge, aujourd'hui j'arrête ces serpents. Comme tu es connecté à cette onction, à dash, bro. comme tu es connecté à cette onction que Dieu a mis sur ma tête comme son servant, j'envoie un feu dans ton ventre, ces serpents des sorcellerie qui ont été plantés en toi au milieu de la nuit, je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu. Il y a quelqu'un là où tu me regardes. Tu dois mettre ta main sur le ventre. Et tu dois répéter avec moi. Oh mon Dieu, que ton feu brûle dans mon ventre. Oh mon Dieu, que ton feu brûle dans mon ventre. Au nom de Jésus, la parole nous commande. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. On est connecté pour prier ensemble. On est connecté pour expérimenter la puissance de Dieu. On est Avant que cette semaine termine, tu vas te moquer de tous les sorciers qui étaient venus pour te bloquer. Et je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, le chef des sorciers de ta famille va pleurer. Le chef, yes, le chef des sorciers de ta famille, c'est lui qui s'est qui assis sur ton mariage. C'est lui qui a dit que non, non, toi tu ne vas pas te marier. Le chef des sorciers de ta famille, c'est lui qui gouverne. Dans les réunions des meetings des sorciers de ta famille Et c'est lui qui ouvre sa bouche Pour dire que toi tu es bloqué Tu ne peux pas travailler Tu ne peux pas avoir des promotions, Mais par le feu du Seigneur Par le feu du Seigneur Je commande un feu sur le chef des sorciers de ta famille Je commande bro Quand tu es connecté Tu es en train de me donner la permission de prier pour toi. Quand tu es connecté, tu es en train de me donner la permission de prier pour toi. Tu es en train de me donner la permission de prier pour toi. Alors je prie pour toi. Alors je prie pour toi. Un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Parce que la parole de Dieu nous dit. Tu ne laisses à point vivre la sorcière. Et alors ce soir, toi et moi, nous sommes connectés. Dans cette onction, tu es en train de dire Je refuse de laisser vivre le sorcier Je refuse de laisser vivre le sorcier Je refuse de laisser vivre le sorcier Je refuse les sorciers qui sont venus envoûter ma vie Les sorciers, yes, je parle à quelqu'un Tout ce qu'on a mis en bas de ton lit Tout ce qu'on a mis en bas de ton lit pour envoûter ta vie. Aujourd'hui, ça brûle par le feu. Aujourd'hui, brati robot. Ça brûle par le feu. J'envoie un feu. J'envoie un feu en bas de ton lit. Coutoiré. Kebra, chobro, ke Connecte-toi à l'option. Connecte-toi, bro, shéke Si Dieu a dit, tu ne laisses à point vivre la sorcière. Alors, pendant que Dieu nous donne, Yabro yeah, j'ai dit shalom à maman Aziza. J'ai dit shalom à tous ceux dont je n'ai pas dit shalom. J'ai dit shalom ah, uh, Ma soeur, Leïla, sois bénie. Leïla, que le Seigneur continue à te bénir au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es connecté pour le feu. Tu es connecté pour le feu. Quand le Seigneur nous dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur le, le scorpion. Les serpents la revient. Le serpent la revient. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qu'un feu brûle le serpent. Lui nous a donné l'autorité. Alors, s'il si nous dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière, s'il si nous dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière, ça veut dire quoi? Il nous donne l'autorité de terminer avec la sorcellerie. S'il si nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ça veut dire de l'autre côté, quand il nous dit, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion. Il est en train de dire que tu marcheras sur les démons de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie qui est venu bloquer ton cerveau. Aujourd'hui, je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu. Au oh, nom puissant de Jésus. Les démons de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie qui est venu bloquer ta vie. Je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, par les nom puissants de Jésus, le sorcier contre ta vie doit brûler, le sorcier contre ta vie doit brûler, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je veux voir quelqu'un dire, je refuse de laisser vivre les sorciers. Je refuse de laisser vivre le sorcier. Notre combat n'est pas contre la chair et les sons, mais notre combat est contre les démons de la sorcellerie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que tu écoutes la prédication ce soir, toute la sorcellerie qu'on a mis sur ton cerveau pour t'envoûter, pour t'envoûter, pour t'envoûter, aujourd'hui, elle va brûler par les noms le nom puissant de Jésus. Sorcellerie dans la maison de ta mère sorcellerie dans la maison de ton père, ça doit brûler par le feu du tout-puissant. Par le feu du tout-puissant. Par le feu du tout-puissant. Par, tout par le feu. Yes. Je suis envoyé par Dieu ce soir pour envoyer un feu dans la vie de quelqu'un. J'envoie les sorciers qui s'est marié avec toi la nuit les sorciers qui s'est marié avec toi la nuit je le brûle au nom de Jésus je dis à quelqu'un Jobra pendant que tu es connecté à ce que Dieu fait avec ce ministère ça veut dire que tu es en train d automatiquement d'accepter enfin que je prie pour toi pendant que tu es connecté à ce ministère, tu es automatiquement en train d'accepter en train de dire homme de Dieu prie pour moi homme de Dieu Prie pour moi, c'est automatique. Parce que, bro, Shikaraba, si ce n'est pas les choses qui sont bonnes pour toi, directement, tu éteins, tu vas faire autre chose. Mais pendant que tu es connecté, ça veut dire que tu veux que je prie. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux que je prie pour toi. Alors, je prie pour quelqu'un ce soir. Alors, je prie pour quelqu'un ce soir par le nom puissant de Jésus. Alors, je prie pour quelqu'un. « Bro, n'deche kende carabaramondo » Rondecheke raba, oboro korobe, oboro kereba, oboro kereba, oboro kereba raba, oboro kereba raba, oboro kereba oboro kereba roche kera takaraba domele, obende kera ba barabara, oboro teke raba raba soko rote kereba par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je dois répéter quelque chose à quelqu'un. Pendant que tu es connecté, c'est ça ce que tu es en train de dire. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, déclare quelque chose dans ma vie. Homme de Dieu, je suis avec ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis sur ta tête pour déclarer ce soir dans ma vie. Je suis connecté à ça. Je suis connecté à ça. Je suis connecté à ça. Et alors, l'autorité que Dieu nous a donnée. Si les sorciers ont fait les dégâts dans ta vie, c'est parce que tu les as laissés. Nos parents ont laissé les sorciers faire le dégât dans leur vie. Parce que nos parents n'ont pas terminé ça. Les sorciers, après, ils ont amené leur combat chez nous. Le cerveau de toi, toi, toi, toi, tu me regardes ce soir. Je suis en train de bénir ton cerveau avec le sang de Jésus. Je suis en train de bénir ton cerveau avec le sang de Jésus. Je bénis ton cerveau avec le sang de Jésus. Je bénis ton cerveau à broquer, reporter Caribando. Je bénis ton cerveau avec le sang de Jésus. Et j'interdis aux sorciers de toucher ton cerveau. Tous les sorciers de ta famille, à partir de ce soir, ils n'ont plus droit de toucher ton cerveau au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Ta mémoire qui a été volée par les sorciers de ta famille va revenir. Maintenant, j'envoie les anges de Dieu récupérer ta mémoire. J'envoie les anges de Dieu récupérer ta mémoire. Toi qui me regardes avec le trou de mémoire, je commande ta mémoire de revenir dans ta tête. Par l'onction qui est sur ma tête au nom de Jésus, je suis autorisé par Dieu de brûler les sorciers. Je suis autorisé par Dieu de brûler les sorciers. Je suis, yabro, les sorciers qui sont venus te, contre tes pieds. Je le brûle avec le feu du Seigneur. Toi, qui as un serpent sorcier sous tes pieds qui te lie et tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Je commande un feu sur ces serpents. Je commande un feu sur ces serpents par le nom puissant de Jésus. La Bible me dit, tout ce que mon père n'a pas aimé, sera déraciné. Tout arbre que mon père n'a pas sémé. Sera déraciné. Alors tout ce que la sorcellerie a planté dans ta vie. Je commande un feu. Je le déracine par le feu. Je le déracine par le feu. Je le déracine par le feu. Je le, je le déracine par le feu. Je le déracine par le feu. Au nom puissant de Jésus tout tout tout tout ce que les sorciers de ta famille même si les sorciers de ta famille ils disent que eux ce sont des, des vrais, vrais vrais sorciers le, au nom de jésus tout genou fléchi au nom puissant de jésus tout genou fléchi quelqu'un va dire je refuse de laisser vivre le sorcier je refuse au nom de jésus je refuse de laisser vivre le sorcier je refuse de laisser ya, ya, ya, les sorciers qui ont embêté ta vie depuis que tu es, tu es enfant. Aujourd'hui, tu vas dire, je refuse de laisser vivre les sorciers. Je refuse, je refuse, je refuse. Les sorciers qui ont embêté mon mariage, ils doivent brûler par le feu au nom de Jésus. Les sorciers qui ont embêté mes enfants, ils doivent brûler par le feu au nom de Jésus. Les sorciers qui ont mangé mon argent, il y a des sorciers qui entrent dans ta main et qui mangent tes finances. Quand l'argent vient, eux, ils sont là comme un serpent pour manger, pour manger, pour manger tes finances. Mais aujourd'hui, par le feu du Seigneur, par le feu du Seigneur, on le brûle par le feu du Seigneur. On le brûle par le feu du Seigneur. On le brûle au nom de Jésus. On le brûle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a l'onction qui est allumée sur ma tête ce soir. L'onction de Dieu est allumée sur ma tête ce soir. Alors je vais communiquer cette onction à quelqu'un qui est connecté avec mon ministère. On termine le travail des sorciers. On termine le travail des sorciers. La sorcellerie qui est venue pour te bloquer, elle doit brûler ce soir par le feu du Seigneur. La sorcellerie qui est venue pour te bloquer, elle doit brûler ce soir par les noms du Seigneur Jésus. La sorcellerie, barakroché, krabrokenda, karanda, la sorcellerie qui est venue bloquer ta vie, doit brûler par les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va dire avec moi, sorcellerie dans la maison de ma mère, brûle au nom de Jésus. Sorcellerie dans la maison de mon père Brûle au nom de Jésus Sorcellerie La sorcellerie qu'on t'a fait manger La sorcellerie qu'on t'a barabashinda Karabu. Toi qui vois au milieu de la nuit On t'a fait manger les histoires Pendant que tu dors Reche Reçois un feu dans ton ventre tu vas vomir tous ces bêtises qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit. Tu vas les vomir. Je déclare un feu dans ton ventre. Je déclare un feu dans ton ventre. Rabot, Chequé, Rabat, Choco, je déclare un feu dans ton ventre. Tout ce qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit, tu vas les vomir. Commence à les vomir. Commence à vomir maintenant. Commence à vomir toute la mauvaise bouffe qu'on t'a donnée dans ton sommeil. Toute la mauvaise bouffe qu'on t'a donnée dans ton sommeil. Tu vas vomir ces salités. Tu vas vomir ces salités par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Rabot. Rata, Rabo, la puissance de Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. Je déclare dans la vue de quelqu'un. Je déclare dans la vue de quelqu'un. Tout hôtel des sorciers, là où ils ont mis ton nom, pour t'envoûter, là où ils ont mis ton nom, pour dire des malédictions sur toi, cet hôtel-là, doit prendre feu maintenant. Cet hôtel-là, doit prendre feu maintenant. Cet hôtel-là, doit prendre feu maintenant. Cet hôtel-là, doit, hôtel doit prendre feu maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le véritable Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre les démons de la sorcellerie. Le véritable Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre les démons de la sorcellerie. Voilà ce que toi aussi tu vas dire. Tu vas dire cette parole de Dieu là où tu dis, je refuse, je refuse de laisser vivre les démons de la sorcellerie. Je refuse de laisser vivre les démons de la sorcellerie. Tous des morts, répète avec moi là où tu es. Tous des morts, de la sorcellerie dans ma maison, brûle par le feu du Saint Esprit. Tous des morts, de la sorcellerie dans ma famille, brûle par le feu au nom de Jésus. Tous les rendez-vous des sorciers de ta famille, tu vas les annuler. Tu vas dire qu'à partir de ce soir, par le feu du Seigneur. Broquera brapacho coco. À partir de ce soir par le feu du Seigneur Jésus. Je refuse les réunions des sorciers. Je refuse les réunions des sorciers. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Rabot, sheke, rabat, robot. Tous les gens dans ma famille qui jouent avec la sorcellerie. Je les interdis de partir au aux réunions des sorciers. Par le feu. Par le feu par le feu. Le feu est en train de brûler. Je ne veux pas stopper ce feu. Quelqu'un doit vivre la paix. Tu as été mal broché. Les carottes carreaux, les sorciers t'ont rendu malade pendant longtemps. Tu es malade, tu es malade, tu es malade. Mais tu ne savais pas que la maladie que tu as là, c'est sans des sorciers. Les sorciers viennent dans ta maison pendant que tu dors. Ils mettent la maladie dans tes genoux. Ils mettent la maladie dans ton ventre. Ils mettent la maladie dans tes oreilles. Ils mettent la maladie dans tes yeux. Ce sont les sorciers. Les sorciers, c'est comme quoi? Je vous demande, mais bien aimés, aidez-moi à partager ces vidéos. Et quelqu'un qui est envoûté par les sorciers doit être délivré ce soir. Là où tu es, aide-moi à partager ces vidéos. Car tu partages ces vidéos, tu augmentes le feu. Renda Charabou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le feu d'Israël. Mon Dieu, mon Dieu, le feu d'Israël. Tu vas dire, lève-toi notre Dieu, que ton feu brûle à tes ennemis. Lève-toi notre Dieu, que ton feu brûle à tes ennemis. Lève-toi notre Dieu, que ton feu brûle à tes ennemis. Tous ces sorciers, tous ces sorciers qui sont venus envoûter nos vies. On dit, lève-toi, notre Dieu. Lève-toi, notre, Lève notre Dieu. Que ton feu brûle nos ennemis. Lève-toi, notre Dieu. Que ton feu brûle nos ennemis. Lève-toi, notre Dieu. Que ton feu, Rabo Shekirabanda, que ton feu brûle les sorciers contre nos vies. Tu vas dire, lève-toi, mon Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, le feu, le feu de Jacob, le feu de Jacob, le feu d'Israël, lève-toi notre Dieu, que tes ennemis soient brûlés, lève-toi notre Dieu, que tous les sorciers soient brûlés, que le feu de Dieu brûle les sorciers. Toi qui es connecté ce soir à cette onction que Dieu a mis sur ma tête. Je déclare prophétiquement un feu dans ta maison. Un feu dans ta maison. Contre tous les sorciers qui sont venus pour te manger. Un feu dans ta maison. Un feu dans ta maison. Contre tous les sorciers qui sont venus te manger. Ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes par le nom de Jésus. Ils vont se manger eux-mêmes par le nom puissant de Jésus. Ils vont se manger eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Je le déclare comme un prophète du Seigneur. Je le déclare comme un prophète du Seigneur. Tous les sorciers qui sont pour venus pour voler, manger ta chair, ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir. Tous les rêves, tous tes rêves qui ont été assassinés par les sorciers de ta famille, par l'onction de Dieu sur ma tête, je commande la résurrection de tes rêves. Je commande la résurrection de tes rêves au nom de Jésus. Quelqu'un les accusations de la sorcellerie, les accusations qu'on fait contre toi au milieu de la nuit, ça pèse lourd sur ton épaule droite. Par le sang de Jésus, je brise ces accusations. Par le sang de Jésus, je brise ces accusations. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise ces accusations, toutes ces accusations contre toi. Toutes ces accusations, la les accusations de, du milieu de la nuit. Les sorciers de ta famille se regroupent au milieu de la nuit pour dire des mauvaises choses contre toi, pour accuser ta vie et déclarer que tu n'as pas droit à avancer dans la vie. Et déclarer que tu n'as pas droit au bonheur dans la vie. Et déclarer que tu n'as pas droit à un joli mariage. Aujourd'hui, par l'onction de Dieu sur ma tête. Je commande un feu sur tout leurs réunion. Je commande un feu sur tous leurs réunions. Je commande un feu sur tous leurs réunions. Je commande un feu sur tous les réunions des sorciers. Je commande un feu. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras point vivre le sorcier. Tu ne vas pas les laisser vivre. Tu ne vas pas les laisser avoir des réunions. Par le feu du Saint-Esprit, je commande un feu sur leurs réunions. Toi qui es connecté ce soir, je déclare par l'onction de Dieu sur ma tête, comme un prophète de Jésus. Je déclare, tous les réunions des sorciers contre ta vie sont annulés par les saints de Jésus. Tous les réunions des sorciers contre ta vie sont annulés par le feu du Saint-Esprit. Tout, tout, tous les réunions des sorciers contre toi sont annulés. Au nom de Jésus, directement, je saute. Je saute sur quelqu'un. Le mariage de la nuit qu'on t'a donné là, on t'a marié la nuit. On t'a marié la nuit par un sorcier. Il a fait un mariage de, avec toi au milieu de la nuit. Et tu connais ce mariage parce qu'il te visite la nuit pour te déranger. Il te visite la nuit pour faire des bêtises avec toi. Aujourd'hui, pendant que tu es connecté, commence à déclarer un divorce. Je dis Kabo Keta, Keta, Koro. Tu vas dire, je divorce. Je vas dire, je divorce tous tout, tout les mariages des minuit avec le sorcier. Je divorce. Je déclare par le son de Jésus. Les divorces. Je déclare par le sang de Jésus. Les divorces. Tu vas les divorcer. Tu vas divorcer. Pas cette onction qui est sur ma tête. Là où Pendant que je suis en train de parler. Tu vas divorcer. Comme un prophète. Je me mets ici avec toi pour déclarer que je suis témoin de ces divorces. Je suis témoin de ces divorces. Je suis témoin par le feu. Je suis témoin de ces divorces par le feu. Les dérangements que tu as voyés la nuit terminent maintenant. Je suis témoin que tu as divorcé avec ces, ces démons, ces maris de la nuit qui est venu te marier dans la sorcellerie. Pendant que tu as déclaré divorce, je suis prophète et je suis témoin de ce divorces. Un feu, un feu a éclaté pour brûler les certificats de la nuit. Les certificats de la nuit est brûlé par le feu du Seigneur. Par le feu du Seigneur. On continue. Il y a le cerveau de quelqu'un qui doit être libéré ce soir. Il y a un cerveau qui doit être libéré. Toi, cerveau, qui a été lié par la sorcellerie. Toi, cerveau, qui a été lié par la sorcellerie. Moi, je déclare à ces sorciers qui est, je ne sais pas qui tu es ma soeur, mais parce que tu es connecté, l'onction de Dieu est en train de travailler. Parce que tu es connecté, l'approché Karadaba, tu es connecté à l'onction. L'onction est en train de monter sur ta tête maintenant. Tout sorcier qui a mis ses cordes pour lier ton cerveau, je les commande de brûler. Je commande à ces gros sorciers de brûler. Je commande à ces gros sorciers de brûler par le feu. Je commande un feu sur la tête de ces gros sorciers. Je commande un feu sur la tête. Tête de ces gros sorciers. Je commande un feu. Ton cerveau doit être libéré maintenant par le feu du Saint Esprit. Ton cerveau y yeah, est. Ta mémoire te revient. Ta mémoire te revient. Le même sorcier qui a mangé la mémoire de ta mère est le même sorcier qui veut manger ta mémoire. Mais aujourd'hui, on dit non, sans effet, au nom de Jésus. Il va vomir tout ce qu'il a mangé. Ta mémoire toi, doit te revenir par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Je commande ta mémoire de revenir. Le sorcier doit vomir. Je commande à ces sorciers de vomir par le feu. Je commande à ces sorciers de vomir par le feu. Je commande à ces sorciers de vomir ta mémoire par le feu. Je suis autorisé. Je suis autorisé par le Seigneur Jésus. Il m'a donné le feu. Il m'a donné le pouvoirs. Il m'a donné l'autorité. Il m'a dit, tu ne laisseras point vivre les démons de la sorcellerie. Toi qui as été dérangé par ces démons de la sorcellerie depuis que tu es enfant commence à dire Alléluia. Commence à dire Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas voir ces démons de la sorcellerie vivre. Parce que si on les laisse vivre, il va continuer à polluer la terre. Voilà pourquoi on dit à ces démons de brûler. On commence, on dit, toi, démons de la sorcellerie, brûle par nom de Jésus. Toi, démons de la sorcellerie, brûle, tu es en train de dire avec moi, tous les sorciers de ma famille, brûlez maintenant par le feu du Seigneur, brûlez maintenant par le feu de l'éternel. Brûlez, tu dis, tout je commande un feu sur tous les sorciers de ma famille. Je commande un feu sur tous les sorciers de ma tous les sorciers de ma famille. Je les commande de brûler par le feu, de brûler par le feu, de brûler par le feu au nom puissant de Jésus. Tu es en train de déclarer au nom de, Tu dis au nom puissant de Jésus. Je commande un feu sur tous les sorciers de ma famille par le nom Puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, il y a un feu qui sort et qui brûle, il y a un feu qui sort et qui brûle, le porte, le porte que les sorciers de ta famille ont fermé, je le déclare ouvert au nom de Jésus, les portes que les sorciers, il y a les portes. Porte d'élévation, le porte de la joie, les portes de l'abondance, le porte de la prospérité. Que les démons, sorciers des famille ont bloqué contre toi. On l'ouvre, on les ouvre avec le feu du Seigneur. On les ouvre ce soir par le feu du Seigneur. Par le feu du Seigneur, par le feu du Seigneur, bien aimé, on a cinq minutes, on a cinq minutes avant qu'on puisse se séparer, je vais dire à quelqu'un, voilà ce qu'on va faire cette semaine, aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, vendredi et samedi, voilà notre sujet, tu ne laisseras pas, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne vas pas, la laisser vivre. Tu ne vas pas la laisser vivre. Tu refuses, tu dis non, non, non, non, toi, sorcier, je te refuse. Toi, sorcier dans ma famille, toi, démon de la sorcellerie dans ma famille, je t'interdis de vivre. Tu coupes pas les démons de la sorcellerie. Nous ne sommes pas en train d'attaquer les gens. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Non, je... non, non, non, tu ne vas pas prendre les cailloux, aller chercher quelqu'un. Ton oncle au village, que toi oncle, euh, docteur Coco m'a dit que tu es sorcier, je suis venu pour te donner les pieds, le caillou. Non, non, non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de déclarer les noms de Jésus. Il y a un feu dans le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sait comment faire. Même ceux qui se cachent dans la rivière Mississippi, le Saint-Esprit sait comment les trouver au fin fond de la rivière Mississippi Même s'ils si font leur réunion En bas du fleuve Congo Même si ils font leur réunion Dans la réunion Même s'ils si vont faire leur réunion En pleine rivière quelque part en Chine Le Saint-Esprit sait comment tirer Les anges de Dieu ont les épées Ils savent comment couper les têtes vous vous rappelez des Pharaons. Pharaon était un gros sorcier. Mais le jour quand Moïse avait dit que Pharaon, je vais te faire pleurer. Il est parti. Il a dit, éternel, fais-le pleurer. L'ange de Dieu était venu. Il a fait pleurer toute l'Égypte. Voilà ce qui va se passer. L'ange de Dieu va descendre dans la vie de quelqu'un cette semaine. Il va faire pleurer tous les sorciers qui sont contre ta vie. Tous les sorciers qui ont dit que toi, tu ne vas pas avancer. L'ange du Seigneur va descendre cette semaine pour couper leurs barbes, couper leurs oreilles et te faire avancer. Tu déclares ces choses avec moi. Voilà ce qu'on va faire cette semaine. Alors, on va qu'on se sépare. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un avant qu'on se sépare. Je dis, au nom puissant de Jésus, Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Les serpents représentent la sorcellerie. Voilà pourquoi il y avait ces, ces, ces serpents à, en Égypte. C'était la sorcellerie, c'est quoi? C'est un démon qui peut être avec toi. Tu ne sais pas que ce démon de la sorcellerie est en train de me déranger. Voilà pourquoi les gens ont prédit que oh c'est mon oncle qui me faisait ça. C'est mon frère qui me faisait ça. C'est ma tante qui me faisait ça. C'est mon père qui me faisait ça. Pourquoi? Parce que les démons de la sorcellerie, quand ils viennent faire un mauvais travail contre toi, c'est un bon espion. Tu ne vas pas savoir. Il va te, les démons vont te donner la nourriture, mais tu ne vas pas savoir que cette nourriture-là est contaminée. Quand tu, tu as fait entrer dans ton cerveau, tes rêves s'abîment. Ton travail s'abîme. Tu pars au travail. Tu fais des erreurs au travail. Boum. Directement, on te chasse au travail. D'abord, que le truc-là vient. Ça vient à côté de toi. Tu crois que c'est la nuit. Non, non, non. C'est la sorcellerie. Pendant que tu es en communication avec la chose, ton argent termine. Et tu te demandes comment ça se fait que mon argent est en train de terminer. Oui, parce qu'il y a un sorcier Espion sorcier, tu ne sais pas, mais la chose est entrée autour de ta main et elle est là, elle est là. Et quand l'argent vient dans ta main, le serpent est en train de manger l'argent. Et toi, tu peux, on peut te donner, on peut, tu peux avoir un salaire de 50 000 euros par mois. Tu le vois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent, un gros serpent qui mange ton argent, un démon de la sorcellerie. C'est un démon de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les démons de la sorcellerie ont la facilité d'entrer dans ta maison. Parce que c'est toujours quelqu'un de ta famille. C'est quelqu'un de ta famille qui est sorcier. Alors, parce qu'il est sorcier, il est, il devient le représentant de Satan dans la famille pour envoûter tout le monde. C'est un peu ça. Voilà ce qu'on va faire. On va continuer avec ça demain. On va continuer avec ça. On va continuer à prier. On va continuer à prier et le feu de Dieu. Si Dieu nous a dit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière », ça veut dire que qu'il nous a donné l'épée qui brûle. Pour terminer, je parle de l'esprit. Pour couper la tête de l'esprit sorcier qui dérange ta famille. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de toi, toi qui, qui vois le vomissement en bas de ton lit. Il y a des vomissements. Il y a des vomissements en bas de ton lit. C'est la pure sorcellerie. Parce que tu vois, tu vois ces Tu vois ces vomissements en bas de ton lit. Même quand tu dors dans les lits, ça veut dire que tu dors dans le vomissement. Alors ta vie commence à produire cette mauvaise odeur. Tu pues. Tu ne le sais pas. Mais en esprit, tu es en train de... Ah, le français c'est très bon. Tu es, de, tu es en train de faire sortir les mauvaises odeurs. Et c'est la sorcellerie qui t'a fait dormir dans les vomissements. Mais ce soit pas le feu du Tout-Puissant. J'envoie un feu sur ta tête. J'envoie le son de Jésus sur ta tête. Et je déclare ils ont vaincu par le son de l'agneau. Ils ont vaincu par le son de l'agneau. Broqueta. Est chez Tara. Je prends le sang de Jésus Je le mets sur ta tête Et le sang de Jésus te lave Le sang de Jésus te lave Même en bas de ton lit J'envoie le sang de Jésus en bas de ton lit Toute la salité qu'on a mis en bas de ton lit Je la renvoie dans ton village Par le nom puissant de Jésus Je la renvoie dans ton village Par le nom puissant de Jésus Tu vas dormir en paix Et tu vas avoir le bon parfum ta gloire va revenir sur toi. Par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Je dis shalom à ma soeur Tatiana Kelly. Tatiana, sois bénie Tatiana. Flamme de l'éternel, sois bénie. Je suis content de te voir en ligne. Euh, ma soeur Angela Betou. Sois bénie, ma soeur Angela Betou. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Leila Berkat. Sois bénie, ma soeur Leila. Je suis content de te voir en ligne soyez tous bénis par le nom puissant de jésus mon frère casimir soit béni est ce que tu es tu es rentré en france ou bien tu es encore au pays soyez tous bénis par le nom puissant de jésus soyez bénis soyez bénis soyez bénis, bénis. Euh, chantez de garder chantez de monter dans le nom au oh nom puissant soyez tous bénis ma soeur christelle soit béni continue à être béni maman aziza continue dans la bénédiction de Dieu ma soeur fanny et Sois bénie, ma fille, que le Seigneur continue à te bénir. Soyez, soyez toujours bénis, restez dans cette bénédiction. Nous continuons demain à la même heure. Bye, bye. Merci, Tatiana. Bye, bye. À demain.